Aujourd'hui, je vous propose une petite méditation guidée pour vous connecter à votre corps, à votre plaisir, à vos sensations. Ça va être court, juste un petit moment dans la journée, environ 5 minutes, pour vous connecter à vous-même, pour vous recentrer et pour repartir dans votre journée à partir d'une base de plaisir. Donc, je vous invite à vous installer dans une position confortable, qu'elle soit assise, couchée ou autre. Prenez un instant pour vous installer, mettez la pause si besoin. Et quand vous êtes installé, fermez les yeux. Observez votre respiration. Sans forcément essayer de la changer. Observez simplement si elle est courte, si elle est profonde. Est-ce que votre cœur va vite ou lentement Observez la manière dont l'air remplit vos poumons et fait bouger votre cage thoracique. Puis je vous invite à bouger votre corps un petit peu, vos épaules, votre nuque, pour trouver des sensations agréables d'étirement. On ne recherche pas l'étirement pour le sport, pour la flexibilité, pour quoi que ce soit. Recherchez les sensations agréables de plaisir. Et revenez à plus d'immobilité. Portez votre attention un instant sur votre sexe. Et observez ce que vous pouvez y déceler comme sensation. De la chaleur, du froid, de l'engorgement. du mouvement, des petites contractions, des picotements, je voudrais que vous trouviez une sensation dans votre sexe et que vous y concentriez toute votre attention. Vous essayez avec votre attention d'amplifier cette sensation et de la laisser exister dans votre sexe, d'autoriser le plaisir à l'intérieur de vous. Et vous allez laisser cette sensation de plaisir se diffuser dans tout votre corps. Laissez un sourire se dessiner sur votre visage. Même si en ce moment, il y a des choses difficiles dans votre vie, même si vous êtes stressé, même si ça ne va pas, là, à l'instant, vous pouvez autoriser le plaisir et les sensations dans votre corps. On a le droit d'avoir du plaisir, d'avoir un moment de joie, même dans un moment de notre vie qui est difficile, qui est douloureux, qui est compliqué. Une inspiration profonde, et souffler par le nez. Et encore par le nez. jusque dans le bas de votre ventre et votre sexe. Et soufflez. Remerciez-vous de ce petit moment passé avec vous-même, avec votre plaisir, avec votre corps. Vous pouvez doucement remuer les orteils remuer les doigts, vous étirez. Je vous propose de donner une caresse agréable à votre corps, à vos épaules, à votre visage. Prenez quelques instants pour finir cette méditation, pour donner du plaisir, donner de la relaxation, de la tendresse à votre corps. Voilà, c'est un endroit bien tendu. Voilà, sentez-vous arriver, vous pouvez passer sur vos cuisses aussi. Et avec ce petit auto-massage, vous vous sentez arrivé, énergisé et prêt pour repartir dans votre journée, ou pour passer une belle fin de soirée. J'espère que cette petite méditation rapide vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire. Je vous propose aussi un e-book gratuit qui est le lien juste en dessous de cette vidéo où il y a d'autres petits exercices comme ça pour rentrer en contact avec vos sensations, votre corps, votre sexualité. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt